Bonjour, je m'appelle André de Decker, donc je suis le président nouvellement élu depuis deux ans de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Écoutez, euh, avec cet AG, euh, il faut toujours rebooster les équipes, ce qui est quand même extrêmement important. Et c'est vrai que le témoignage qu'on vient d'avoir et, et, et l'animateur qui nous a fait ce témoignage, euh, moi, m'a ramené à, à des années qui étaient un peu des années un peu plus scolaires, où il fallait vraiment être motivé pour aller au, au travail. Mais cette motivation, on l'a à longueur d'année, à longueur de vie. Et c'est ce que je crois que nos équipes ont compris. Pour autant, c'est vrai que les témoignages de Oser le faire comme. Euh, le pessimisme et forcément l'optimisme ne peut nous donner que euh, du grain amour hein, pour reprendre certaines expressions parce que dans des temps un petit peu plus compliqués que l'on vit aujourd'hui si on analyse le tout on arrivera toujours d'un côté pessimiste qui est un peu nécessaire pour avancer d'aller vers l'optimisme qui nous fait rayonner alors c'est vrai que c est, c est, ça a été extrêmement important pour nous d'avoir cet accompagnement parce que euh, un peu de dérision un peu de, de, de pointe, euh, et, et, et tout ça fait dans la bonne humeur, ne pouvait être que bien apprécié, je pense, de, de nos salariés, hein, qui sont toujours motivés, mais qui peuvent toujours être beaucoup plus motivés. En tout état à cause. Merci, très bon moment, euh, et je recommande vraiment cette, cette soirée, ou cet après-midi, que vous participerez pour dans d'autres établissements. Merci. Vous êtes un président heureux, alors, finalement Alors, un président heureux, parce que c'est vrai que dans, dans tous ces, ces témoignages, Là, je, je me suis reconnu hein, parce que pendant bon, toute carrière de vie, j'ai bientôt 60 ans, ouais. euh, il y a aussi des bons et des mauvais moments, mais mm -hmm. j'ai toujours eu des optimistes. Et si je pouvais me permettre de euh, rajouter quelque chose, mm -hmm. c'est qu'on a toujours une solution, mais prévoyez toujours deux, trois solutions, comme un peu la chemise de rechange parce qu'on peut toujours avoir un petit souci. En tout ça. état de cause, j'ai apprécié, je le dirai et mon témoignage en, en, le, le, le, le fait savoir. Merci.